Lorsque vous avez un marché comme celui que je vous ai montré sur le dax que nous avons connu ces derniers jours et eh bien vous avez, euh, lorsque vous avez un peu d'expérience vous comprenez les points très intéressants euh, d'achat ici. Donc vous ne voyez peut-être pas très bien ici euh, les, les mèches qu'on a en dessous. Je vais ici les retracer donc on a eu un marché qui est descendu puis qui est remonté puis qui est redescendu avec une mèche très importante ici, donc une mèche et puis il est reparti ici, il a fait ça, il a fait ça, puis il est redescendu avec, il n'est pas redescendu jusqu'au plus bas mais il nous a refait une mèche très importante ici avant de repartir. Lorsque vous avez des mèches comme cela, comme cela, ça veut dire qu'il y a un, un mouvement à la hausse puissant, donc des acheteurs qui poussent vraiment le marché vers le haut, donc qui contre les vendeurs et c'est lorsque vous détectez donc, des mèches comme cela, c'est très intéressant donc, de vous positionner de manière à ce que vous rentriez dans le marché, vous avez une latitude assez importante, vous pouvez rentrer quasiment à n'importe quel moment, lorsque vous détectez une mèche comme cela surtout sur un marché vous avez vu que vous aviez une amplitude de 600 points comme cela et peu importe où vous vous positionnez à l'achat, vous avez une bonne probabilité que le marché va remonter à peu près sur le plus haut ici. Donc c'est ce genre de choses qui vous permet de vous positionner même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Lorsque vous voyez cela et moi je vous l'ai annoncé dans mes vidéos précédentes, donc je vous l'avais dit que c'était des bonnes opportunités. Euh, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous aurez donc accès à ces vidéos. Et à ce moment-là, vous vous positionnez à l'achat. Vous mettez un stop loss. Lorsque vous avez déjà gagné 10 ou 20 points, vous mettez un stop loss. Et là, vous pouvez aller vous promener si vous voulez. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous regardez de temps en temps votre, sur votre smartphone où ça en est. Et vous verrez votre compte, vos gains, euh, monter assez rapidement. Comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Donc euh, si vous faites 200 points de mouvement là. Si vous avez pris votre trade, prenez 200 ou 300 points de mouvement sur un mouvement maximum de 600 points. Et eh bien 200 euh, 200 points à 1 euro, le point, ça vous fait 200 euros. Si vous faites à 10 euros, ça vous fait 2000 euros. Si vous faites à 100 euros, ça vous fait 20 000 euros. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc euh, il ne vous faut même pas suivre une formation pour cela. Donc euh, vous avez la possibilité de détecter cela sur des marchés comme ça lorsque vous avez une forte mèche comme cela eh bien vous pouvez tenter ça, faites-le sur un compte de démonstration d'abord sans aucun risque et, ou avec un petit compte, vous pouvez même trader à 10 centimes le point donc à ce moment là vous gagnerez 20 euros sur un mouvement comme cela euh, ce sera très amusant et vous comprendrez un petit peu le principe idem dans l'autre sens, donc ici on a vu que les mèches étaient moins importantes mais vous détectez donc le plus haut euh, du marché, vous vous positionnez à la baisse à ce moment-là vous pouvez prendre euh, 200, 300, 400 points dans l'autre sens et attendre que le marché se retourne euh, sur, sur le bas et recommencer comme cela. Donc euh, le trading ce n'est pas très compliqué, on peut même euh, le faire sans formation mais après lorsqu'on arrive sur des marchés qui ne sont pas aussi simples à comprendre que cela, il y a d'autres techniques bien sûr euh, que j'enseigne notamment dans mes formations qui vous permettront de gagner également dans d'autres configurations de marché et savoir à quel moment il faut se positionner soit à l'achat soit à la vente. C'est là tout, euh, toute la science du trading, tout l'art du trading qui vous permettra donc de vous positionner en toute sécurité en prenant euh, peu de risques. Parfois vous avez des marchés qui font pas une amplitude, de, enfin souvent vous avez des marchés qui ne font pas une amplitude de 600, 600 points, même si vous avez une amplitude de 20 ou 30 points, vous pouvez gagner sur les marchés avec la méthode que j'enseigne puisque moi je me suis spécialisé sur le scalping justement pour arriver à maîtriser des marchés avec des petits mouvements. Mais comme vous le voyez, ça ne vous empêche pas du tout de faire des mouvements plus amples. Moi j'ai fait des trades de deux de, de jours cette semaine. Donc j'ai laissé mes positions ouvertes la nuit, donc c'est ce qu'on appelle un swing trading alors que euh, départ, je prends toujours mes trades avec des techniques de scalping. Donc il ne faut pas croire que le scalping c'est se limiter à des trades très rapides, non c'est plutôt s'adapter au marché, savoir gagner lorsque vous avez des petits mouvements. Donc si le mouvement, si l'amplitude au total euh, n'est que de 20, 20 points et pas de 600 points eh bien il y a moyen de gagner également sur euh, les marchés qui ne font que 20 points. Donc on est 20 points qu'on est 600 points, eh bien il y a moyen de gagner que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc c'est tout l'intérêt donc de maîtriser les marchés, d'apprendre à trader et il n'y a, a pas de secret, il faut suivre des formations pour cela parce qu'il y a tellement d'informations disperses sur les, sur les marchés, tellement de techniques différentes et même tellement de formations différentes qui n'ont pas toute euh, la qualité qui, qui vous apportera donc une méthode efficace, il faut savoir faire son choix, peut-être acheter plusieurs formations et vous verrez que de temps en temps vous tomberez sur une mauvaise formation mais vous tomberez sur des bonnes formations aussi et à ce moment-là ça vous permettra de progresser. Donc il faut investir un peu d'argent dans les formations pour après arriver à bien sûr gagner de l'argent de manière régulière. Mais En tout cas avec des mouvements comme cela il ne faut pas de formation, il faut juste avoir euh, comme on dit en Espagne les cojones pour oser se positionner à l'achat ou à la vente et euh, profiter euh, de marchés comme ça, de gains. Et bien sûr euh, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, sérieux et sécurisé d'investir sur des marchés comme ça, d'apprendre euh, à investir en bourse comme cela plutôt que d'investir votre argent sur le bitcoin, sur d'autres euh, crypto-monnaies. Qui sont euh, bon, beaucoup plus aléatoires. Bien sûr on en parle peut-être plus mais euh, ce qui vous importe je pense c'est de gagner de l'argent donc euh, si vous ne faites pas partie euh, des moutons qui investissent euh, dans le bitcoin quand tout le monde en parle, euh, je pense que vous serez satisfait euh, de pouvoir dire moi j'ai gagné de l'argent de manière intelligente parce que j'ai suivi les conseils de Serge qui a 12 ans d'expérience dans le trading et je fais confiance à Serge. Donc j'ai beaucoup d'étudiants qui, qui ont suivi mes conseils, qui sont arrivés à des très bons résultats de cette manière-là. Voilà j'espère que mes conseils euh, vous seront utiles, euh, mettez un pouce bleu si mes conseils vous, aiment, vous les aimez, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir encore euh, d'autres vidéos de conseils sur la bourse, le trading et les investissements. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement. Au revoir.